D'abord le soleil, qui représente donc vos, vos buts, vos objectifs, euh, la façon dont vous existez. Hein. Donc le soleil va être en balance, c'est le signe qui est juste avant le vôtre, donc euh, vous sentirez plus les choses que vous ne les vivrez. Euh, hein, ce sera vraiment euh, beaucoup d'imagination, beaucoup de euh, comment dire, de rêves, de films que vous pouvez vous faire dans la tête, mais bon, je ne dis pas que c'est négatif, hein. à mon avis c'est plutôt très créatif. Hein. Donc il euh, y aura ce, ce côté où vous serez euh, comment dire, euh, un petit peu en retrait, hein, mais parce que vous aurez des choses en tête, que ça va vraiment euh, hein, vous trotter une idée qui va vous trotter dans la tête, euh, quelque chose... Je veux dire, tout va se passer de manière très intériorisée, voilà. Et comme vous êtes déjà intériorisé de nature, hein, ça peut être un peu trop, donc il faut que vous fassiez attention. Mais bon, tant que le soleil sera en balance, je ne pense pas que vous ayez, vous ayez à craindre grand chose, sauf peut-être d'attraper un virus, une, une, une bêtise comme ça parce que la, la, le secteur 12, où se trouve le soleil, est souvent associé à la santé. Mais bon, pas qu'à ça. Euh, ça peut aussi être un, un secteur de compassion, hein, d'entraide, et vous pouvez avoir envie de vous dévouer à quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un de malade dans votre entourage et ce soleil en balance vous permettra de vous dévouer davantage, vous donnera l'opportunité euh, euh, de vous dévouer. Alors après le 23, bon anniversaire! Hein? Et ceux qui le fêtent, ce ben, c'est pas tout à fait la fête hein? pour vous étant donné qu'Uranus s'oppose, vous le savez, on en a parlé toute l'année, et donc là c'est réactualisé évidemment par euh, le passage du soleil dans votre signe. Hein? Euh, et euh, bon cela dit Uranus est rétrograde, donc on va rester prudent, il peut très bien ne rien se passer mais simplement pareil ça va être dans votre tête, vous allez penser à quelque chose, vous allez penser à l'avenir, vous allez penser à l'avenir d'une relation, l'avenir d'une association et vous vous poserez des questions. Avec Mercure, hein, qui représente votre mental, euh, mais aussi évidemment le travail et comment hein, vous vous en débrouillez, comment vous organisez, euh, ben Mercure sera dans votre signe aussi à partir du 3. Hein. Donc elle va forcément, euh, même avant le soleil, hein, euh, bien avant, euh, faire opposition à Uranus et donc euh, hein, ça va de nouveau vous trotter dans la tête. Euh, une question relationnelle risque de vraiment de, de vous créer quelques angoisses, hein? on peut pas... Mais je crois qu'il faut que vous envisagiez peut-être de changer votre votre manière d'être, hein? de changer de comportement. On en a déjà parlé, hein? et puis je vous en reparlerai en, en détail dans l'hebdo, le, dans le, dans parce que dans, dans leur dans la vidéo de, de l'hebdo je vous donne des, des conseils comportementaux hein. euh, là toujours dit il qu'une fois que mercure aura terminé son opposition à, avec uranus vous serez tranquille elle va faire que des bons aspects hein, pour le deuxième et le troisième décan donc vous n'avez absolument pas à vous en faire tout ce qui est du domaine des échanges de la communication des relations avec les proches, avec la clientèle, avec votre entourage en général, eh bien, tout ça se passera bien euh, si tant est que vous ne faites pas trop de mystère, que vous n'essayez pas trop de percer euh, les gens à jour. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais euh, vous, vous êtes, vous insistez hein, souvent quand vous voyez que quelqu'un ne veut pas. Euh, euh, se, ré, se, se dévoiler ou que il a un petit complexe quelque part, ben vous foncez dedans, hein, euh, ce qui n'est pas très gentil et euh, c'est pas forcément, mais vous, c'est malgré vous, hein, vous êtes attiré finalement euh, par ce genre de choses euh, parce que vous avez euh, un tempérament d'analyste, de psy. Euh, vous aimez aller dévoiler les autres. Hein? Euh, bon alors si les autres ne veulent pas être dévoilés, euh, en général ça ne se passe pas très bien, mais bon euh, là, euh, moi je pense que vous ferez très fort hein, euh, avec la clientèle, avec euh, euh, de possibles euh, nouveaux clients. Mm. en arrive à Vénus, euh, votre planète de sentiments euh, d'attachement, hein, elle représente beaucoup vos attachements. Euh, donc elle va être dans votre signe. Hein. Euh, à partir du 8, euh, ça pourrait être une bonne configuration, ça le sera pour certains, mais pas pour tous étant donné qu'elle va faire euh, ob obligatoirement, opposition avec Uranus, hein, et elle sera conjointe à mercure en plus. Donc il va falloir vous expliquer avec quelqu'un, il va falloir que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, et ça n'est pas trop dans votre religion. Vous n'aimez pas euh, dire ce que vous avez en vous, hein. c'est toute votre nature qui est comme ça. Vous êtes quelqu'un, quand on dit que vous êtes mystérieux c'est que vous n'aimez pas parler de vous, vous n'aimez pas qu'on sache ce que vous avez dans la tête, ce que vous prévoyez de faire, vous êtes quelqu'un... Euh, je ne dis pas de, Vous n'êtes pas renfermé, mais vous êtes réservé et vous attendez toujours que les autres se dévoilent avant vous de vous dévoiler un peu, hein, pas beaucoup. Donc la course de Vénus en Scorpion se poursuivra après son opposition avec Uranus, euh, avec des bons aspects à Neptune qui là bon, sont, vous le savez, euh, des aspects d'amour inconditionnel, de compassion, euh, de grande osmose hein, avec celui ou celle que vous aimez, et euh, elle va être également en bon aspect avec Saturne, donc ça consolide votre couple ou une récente rencontre, hein, si vous êtes célibataire, vous apprenez à mieux connaître une personne. Donc bon, ce sont de bons aspects qui vont vous conforter dans, dans votre relation, si c'est une relation, si vous êtes en couple, marié, tout comme si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un. Hein. Il, il va y avoir... Je ne dis pas que vous aurez des certitudes parce que si vous avez des certitudes, c'est sur le plan des idées, des opinions, mais sur le plan des sentiments, vous n'êtes jamais vraiment trop dans la certitude. Et quand vous y êtes, malheureusement, vous vous endormez. On termine avec votre planète, Mars et donc son, sa capacité à vous donner de l'énergie, ou au contraire à saper votre énergie, et euh, il se trouve qu'elle va plutôt la saper euh, euh, ce mois-ci, puisqu'elle va être en balance. Euh, donc dans votre secteur 12, ça veut dire que, bon, votre énergie elle va être un peu à éclipse, ce ne serait pas euh, pendant, pendant tout le mois euh, hein? euh, comme, euh, je veux dire, euh, euh, allongé sur votre canapé à ne rien faire, hein, n'est pas du tout la question. En fait, euh, bon, si vous avez des pertes d'énergie, c'est peut-être parce que vous serez pas tout à fait assez motivé. Mais je pense qu'avec mercure dans votre signe, ça va compenser, hein? parce que votre énergie elle va se placer sur le plan intellectuel. S'il y a une faiblesse physique, vous allez compenser avec le, le plan intellectuel et puis le plan nerveux. Hein. Mercure c'est aussi, ça représente les nerfs. Donc euh, je ne suis pas sûre que ce Mars en Balance vous, vous soit totalement négatif. En plus de ça, euh, bah, comme vous serez beaucoup dans la compassion à certaines périodes, bah, Mars va aller dans ce sens-là et va vous permettre justement d'aider, de, de de, de porter secours à certaines personnes, d'être là au, au bon moment, au bon endroit pour, euh, pour aider quelqu'un, hein. ça peut aussi aider, soigner hein, également, euh, soigner par la parole, consoler, hein. on est dans le sentiment avec la balance. Donc le fait de consoler, d'aider, tout ça vous fera du bien. Hein. Euh, beaucoup plus que vous ne le pensez, euh, ça vous fera du bien euh, à la fois au moral, mais au physique aussi, parce que quand on est bien euh, moralement, eh bien le physique suit, il n'y a pas de... il n'y a vraiment pas de problème. Donc euh, bon, profitez bien de ce Mars en Balance euh, avant de le voir ou de l'avoir arriver dans votre signe le mois prochain. Là ce sera une autre paire de manches.